Merci d'être venu ce matin, donc on est là dans le cadre de, des sorties EDD, donc grand public de la ville de Niort, qui coup, nous fait intervenir normalement sur tout le printemps, on est plusieurs associations de protection de la nature à intervenir, et donc bah, celles d'avant ont été malheureusement annulées ce matin, ce qui nous intéresse c'est une sortie thématique sur les oiseaux des rivières donc en bord, en bord de Sèvres. Alors pourquoi les oiseaux ils viennent dans les rivières déjà, on verra ça. Et puis après, bah, ce sera voilà, au, au gré de la balade, hein, on verra en, en fonction des observations. Euh, du coup, bah, voilà, je vous apporterai les anecdotes. La fauvette à ah, tête noire Donc... Bon, bah, vous pouvez vous rapprocher quand même. <rire> C'est vraiment le pic de la saison de reproduction au mois de mai, le champ est très très fort, très très long. Au début de la saison, elle, le, le mâle commence à faire des petits champs, mais il fait que des morceaux de champs, on arrive à le reconnaître. Et puis là, il devient vraiment beau, fluide et en pleine saison. Puis après, petit à petit, il va... Le pinçon des arbres. Il moi les graines, non Ouais. Alors, le alors, bec, à l'origine, c'est facile hein, pour euh, savoir un oiseau, il, il, il, il suffit de regarder son bec, euh, mm -hmm. ça ressemble toujours à un, outil, à un outil que les hommes ont la plupart du temps. Hein. C'est vraiment un bec de, de granivore. C'est l'oiseau qu'on a le plus euh, au niveau, au niveau du, de la métropole en tout cas. Donc là, on est dans une zone où... alors on a encore changé de structure, de typologie de forêt humide. Là, on est vraiment dans une forêt plus dense. Dans ces rivières là qu'on laisse un peu à l'état naturel, on voit qu'il y a pas mal d'arbres qu'on laisse mourir. Là, on laisse les arbres morts. Un là-bas qui est carrément tombé. Donc on voit bien les coups de bec sur l'arbre le... qui a cassé. Il ne reste plus que le tronc, la chandelle. Donc là, ouais, c'est typiquement des piques euh... verts, piques et pêches hein, qui sont venus euh... se nourrir.